Merci, bienvenue à tous, on est en train de répondre à la question et déjà dans l'épisode précédent on avait répondu à la question, est-ce que les fantômes existent Et je vous disais en résumé que toutes ces formes diaboliques, démoniaques, c'est juste pour vous faire peur, pour que vous ne puissiez pas utiliser votre autorité. Je vous disais que même à l'époque des disciples, euh, ils croyaient déjà aux fantômes, hein? ce sont des manifestations démoniaques. Et je vous racontais une histoire, une histoire où euh, à 3h du matin, je traversais les bas-fonds euh, de mon quartier à Libreville et j'ai vu entre deux maisons un jeune garçon, on a vu parce qu'on était à deux, un, un, un, un, quelqu'un sortir qui avait la taille d'un de, de, de, de, enfant de deux ans. Et au départ, je pensais que c'était euh, euh, un enfant qui sortait faire pipi avec sa mère ou son père, je ne sais pas, parce que euh, euh, dans les bas-fonds de Libreville, les toilettes ne se trouvent pas forcément dans la maison. Et c'est comme ça que j'ai interpellé ce jeune garçon, je lui ai dit « Hé !» Et petit, petit, repas, rentre, tu sais pas qu'il est 3h du matin, je vous assure, je l'ai vraiment fait, je me suis approché et quand je me suis approché de la personne, euh, la personne s'est retournée pour me regarder, mes chers frères et sœurs, j'ai vu la tête d'un vieux, j'ai fui, j'ai fui. je vous assure, parce que je connaissais le quartier, je savais que dans ce quartier, il n'y avait pas de nain. Attendez, il n'y a pas beaucoup de nains dans une ville généralement ou dans un quartier. S'il y a un nain, on sait qui est un qui est nain. Est-ce que vous comprenez Donc, je savais que le quartier n'avait pas de nains Et je savais là que c'était un sorcier qui était en train de faire sa balade. Et donc, j'ai fouillé. quand j'ai fouillé, je vous assure, il est sorti d'entre de, de, les deux maisons. Il s'est arrêté. Et il nous a regardé. Il avait les mains derrière, derrière comme ça. Mais vraiment avec la gestuelle d'un vieux. Il nous a regardé. Et il a continué ce, son chemin. Mes chers frères et sœurs, c'était la première fois que je voyais vraiment la manifestation de la sorcellerie de, de, avec mes yeux comme ça. Euh, le reste de temps, bon, on me racontait toujours. Hein. On me racontait. Je me rappelle de cette histoire où on voyageait avec ma famille. Et on s'est arrêté dans une gare routière. Et euh, là où on allait, c'était vraiment loin. Hein. C'était à plus de 600 km Et les routes étaient mauvaises. Et euh, on prenait une voiture qui nous amenait à une certaine étape. Et arrivé à, à, à, une, à une ville, on dort dans cette ville-là. Et on attend une prochaine voiture. Donc, on était dans une gare routière. Et on dormait. On dormait à la gare routière. Ma famille et moi, j'étais encore jeune à l'époque. Et cette histoire, c'est ma grande-sœur qui me raconte ça. Donc, mon père euh, a refusé de dormir. Euh, mon père s'est dit, bah, tiens, il va monter la garde, Il va veiller. Euh, pendant, que nous nous dormions, pendant que nous nous dormions. Et là... Ma soeur va se réveiller, quand elle va se réveiller, elle va voir euh, euh, une panthère en pleine ville, en plein centre-ville, mes chers frères et soeurs. Une panthère va traverser la route. Et là, quand elle veut crier, mon père lui dit, chut, chut. Et là, elle se tait. Quand elle se tait, la panthère passe. Et mon père lui dit, il passait, c'était certainement... Euh, une activité de la sorcellerie euh, Donc quand ils font leurs trucs Ne les dérange pas Ils ne vont pas te déranger Et le matin Ma soeur en a parlé Et on a compris que vraiment cette zone était minée D'ailleurs même euh, Cette ville euh, du Gabon est très réputée Et très reconnue euh, Pour avoir une activité euh, Démoniaque, satanique Une forte activité de la sorcellerie euh, ces choses-là peuvent exister, mais ce sont des démons qui vont se manifester d'une certaine façon pour pouvoir faire peur à l'homme ou bien ça peut être une activité d'un sorcier. Euh, euh, que, que, va, euh, que va servir... Comment je vais dire ça Pourquoi un sorcier va par exemple euh, comme s'incarner, s'il faut le dire, en une panthère Pourquoi il va se transformer en une panthère Ou bien pourquoi euh, une activité de la sorcellerie peut s'incarner dans euh, un animal. Pourquoi ça? Eh bien, parce que les animaux vont avoir certaines propriétés, certaines facultés, je voulais dire, que les hommes n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, une panthère, ça va très vite. Et peut-être que pour faire leurs œuvres, ils ont besoin d'avoir la vitesse de la panthère. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est comme ça, si vous êtes chez vous, vous pouvez prier, prendre autorité. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir repousser les forces de l'ennemi. Ok? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Posez vos questions en rapport avec l'activité démoniaque et satanique. Et je vais répondre. À bientôt dans le prochain épisode de l'émission. 5 minutes avec moi-même. Que Dieu vous bénisse.